On aperçoit à l'écran une plateforme Moodle 4.0 qui contient les logiciels du récit. Nous retrouvons, dans le menu horizontal au haut de la page, différentes sections du cours qui présentent des activités de manière attrayante. Ces sections qui sont offertes au premier ou au deuxième niveau peuvent afficher les activités à l'aide d'un modèle de mise en page. Nous avons maintenant le même cours avec les mêmes sections et les mêmes activités, mais le tout est présenté avec le thème Boost qui est celui offert par défaut à l'intérieur de Moodle. Pour naviguer, le nouveau menu de Moodle 4.0 nous offre la longue liste des sections et activités qui se trouvent dans le cours. En quelques clics, nous allons modifier l'apparence en activant le thème et le format de cours Récit V2. Nous nous rendons dans les paramètres, dans Format de cours, et nous sélectionnons le format Récit V2. Dans Apparence, nous sélectionnons également Récit V2. Le menu horizontal est donc maintenant visible et les activités de chaque section y sont offertes de manière indépendante, ce qui aidera les apprenants novices à retrouver plus facilement les contenus. Les sections Notions, Ressources, Activités et Évaluations sont en réalité des sous-sections de la section principale qui se nomme Géométrie. Le format cours ici permet de réorganiser les sections en utilisant deux niveaux. Pour profiter de cette possibilité, après avoir activé le mode d'édition, il faut utiliser le bouton Configurer le menu et les activités. Il est utile de tout replier afin de n'afficher que les titres des sections pour ensuite sélectionner le niveau 2 pour les sections ciblées. Allons voir le résultat en désactivant le mode d'édition. Les sous-sections ne sont donc visibles que lorsque les sections concernées sont sélectionnées. En gros, moins de distractions visuelles, environnement plus épuré et navigation qui ressemble davantage au site web habituellement consulté par les apprenants. Pour résumer, le thème et le format de cours récit V2 simplifient l'affichage et la navigation.